Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Dani, votre consultant business. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, dans cette vidéo, je vais vous présenter les business Bref, mon top des business où je suis le plus active et donc les plateformes où je suis depuis assez longtemps et qui sont encore fonctionnelles jusqu'à ce jour. Et comme vous le savez, moi, je pratique toujours ma règle d'or. Je risque ce que je suis capable d'accepter, de perdre. Voilà. Quand ça ça Je n'en veux à personne. Voilà. Donc, euh, voilà, je vais donc partager avec vous sans toutefois entrer dans les détails parce que les présentations de toute cette plateforme sont déjà sur ma chaîne YouTube. Il suffit juste de taper mon nom et le nom de, euh, de, de, de, de la plateforme pour connaître de quoi il est question. Alors, comme vous pouvez le voir ici, la première est, la plus, euh, est celle que j'ai intégrée depuis assez longtemps. Voilà, je suis sur cette plateforme depuis 2018, TIRUS LTD. Voilà, à TIRUS je suis là depuis 2018 où j'ai deux comptes. Et Tyrus est une plateforme russe qui développe plusieurs services. Ils ont leur propre crypto-monnaie. Ils se font dans le casino en ligne. Ils se font dans les produits de santé. Ils se font dans le l'informatique. Bref, ils se font dans plusieurs domaines. Maintenant, ils ont plusieurs euh, comment on dirais-je, plusieurs produits qui sont notamment les licences. Ici, c'est uniquement marketing réseau MLM. Quand tu n'aimes pas le parrainage, kit. Donc ici, c'est ça. Et maintenant, ils avaient avant, ça c'est l'ancien produit voilà qui fonctionne toujours aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas les gros investissements, tu veux investir 10 dollars, alors il faut parrainer pour gagner gros. Donc ici, avec 10 dollars, tu peux gagner ici au niveau 10, euh, 72 000 dollars. Sachant que quand tu boucles un anneau comme celui-ci, un anneau à 4 positions, dès que les 4 positions sont remplies, tu passes à l'anneau 2. Dès que tu boucles l'anneau 2, tu gagnes 90$. dollars. 30$ dollars sont automatiquement réinvestis pour le pack suivant. Euh, non, je veux dire quoi 50$ dollars sont investis pour le pack suivant et le reste, c'est pour le retrait. Donc, vous gagnez à la fin de chaque paire d'anneaux. Les paires, c'est quoi 2, 4, 6, 8, 10$. Donc, à chaque fois que vous finissez une paire, à la fin de la paire, vous empochez les gains. Et vous pouvez empocher la première fois. Vous voyez ici les réinvestissements, le nombre de fois. Donc, vous pouvez être avancé ici, mais vous continuez à gagner autant de fois possible. Et à chaque fois que vous bouclez pour la deuxième jusqu'à une fois, vous gagnez 80$ dollars pour ce niveau-ci. Ici, vous gagnez encore plus, etc. Ça, c'est pour, pour le programme des licences de TIRUS qui est assez long. Et avec plusieurs niveaux, gold, bon, médium et tout le reste. Par contre, il y a leur nouveau produit qui fait aussi euh, sa particularité. Donc ici, c'est le fast money, argent rapide, toujours pour les top leaders, c'est-à-dire pour ceux qui uniquement, en fait, ici on ne gagne que par parrainage. Donc tu dois inviter quatre personnes. Dès que les quatre positions sont remplies, mon ami, tu empoches de l'argent. Donc Maintenant, les, les phases qui sont plus intéressantes, c'est bien entendu le phase 150$, parce que lui, il est indépendant, il n'est attaché à aucune autre, aucune autre boucle. Donc, à chaque fois que vous remplissez les quatre les pattes-là, vous gagnez combien Vous gagnez 450$. 150$ sont automatiquement réinvestis et 300$ dans vos poches. Les chiffres que vous voyez ici, c'est le nombre de fois où j'ai gagné. Les 300 dollars en question donc 1 2 3 4 5 j'ai déjà donc je suis là au cinquième niveau dès que je vais boucler cette partie ci je vais gagner 150 dollars maintenant étant donné que tout le monde ne sait pas parrainer alors nous on a pensé à une logique où je fais inscrire les uns sous les autres en fait ça signifie quoi tu es positionné ici tu t'inscris via moi donc dès que les deux occupent cette position si celui ci je vais lui affecter euh, par ordre d'arrivée je vais affecter à chacun les fioles. Donc, celui-ci, je vais lui affecter euh, un fiol. À celui-ci, j'affecte aussi un fiol. Donc, par ordre, vous recevez les fioles, les uns sous les autres. Ça permet en sorte que quand celui-ci va boucler, celui-ci boucle aussi, celui-ci qui va recevoir les siens, vous allez encore revenir vous aligner derrière ceux qui sont arrivés avant vous. Et ça permet en sorte que ceux-là qui n'arrivent pas à parrainer puissent euh, euh, avoir des gens. Donc, c'est une politique qu'on a trouvée pour pouvoir gagner en face monnaie rapidement. Donc c'est un peu ça. C'est pourquoi si la plateforme qui vous intéresse particulièrement le Fast Money, vous avez la possibilité de faire le Fast 150$ ou le Fast dollars. Et si vous gagnez 200$ dollars à la sortie, les gains, c'est-à-dire le, le réinvestissement automatiquement fait. Donc ce qui vous restera, c'est ça que vous allez juste euh, faire le retrait. Les retraits sont instantanés par Perfect Money. Donc voilà, si tu es intéressé, par euh, Thyrus moni moi je vais t'inviter à ne pas directement souscrire parce que je vais pas laisser mon lien comme d'habitude en description de la vidéo. Je te contacte, je te voilà, je te recommande de me contacter directement inbox et je vais te donner le lien de la personne qui est censée te recevoir et ainsi de suite. Je donnerai aussi ton lien à celui-là qui viendra après toi. C'est la politique, voilà. Je ne suis pas chiche et quand il s'agit du MLM, je voudrais mieux travailler en équipe. Ça permet d'aller vite et à tout le monde de gagner. Donc voilà, top, c'est parti. Tu sais quoi faire, contacte-moi. Le numéro sera en inbox. Non, le numéro sera en description pour Tyrus. Donc, c'est ça. On passe au point suivant. Une autre plateforme. Donc, euh, l'autre plateforme où je suis depuis assez longtemps. Voilà, Je vais me connecter dessus en mettant juste mon code de double authentification très rapidement. Voilà. Voilà. Donc. On va faire ça très vite. Comme vous pouvez le voir là. Euh, comme les gens disent souvent que j'investis moi. Il ah, y a quelqu'un qui a dit là. Comment est-ce que la mateau fait marrer Ou, on, Il paraît que nous, les leaders, on ne vit que des gains de parrainage des gens. Des pauvres Africains. Oh là là. Alors. Ici, c'est la deuxième plateforme où je suis depuis assez longtemps aussi. Ici, je suis là depuis euh, 2020, 2019. 2019 Et là, ils sont là. Ils existent depuis 2018 aussi. Ils sont euh, en ligne depuis 2018. Depuis fin 2018. Donc, moi, j'ai intégré cette plateforme en fin 2019. Ou demi, début 2020, fin 2019, c'est plus trop quoi. Mais bon, en tout cas, elle existe quand même depuis plus de deux ans. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est Cash Forest Group où j'ai investi 5 000 bien visible. Et pour information, pour avoir droit à un lien de parrainage comme celui-ci, il faut d'abord investir. Le minimum d'investissement sur cette plateforme, c'est 300 dollars. Alors, pour ceux-là qui pensent qu'on ne vit que des gains de parrainage, sachez qu'il y a des plateformes de marketing de haut niveau ou même pour avoir seulement son lien de parrainage vous devez vous même avoir investi et sur ces genre de type vous pouvez remarquer que mes gains quotidiens font plus mon bonus. Voilà mes gains journaliers, vous allez constater ici là. Voilà, comme vous pouvez le constater ici que j'ai déjà gagné au total 7839 dollars. Donc de mes gains de trading, donc de mes gains de trading, c'est-à-dire mes revenus quotidiens sans parrainage, j'ai gagné 5930 dollars. Donc juste pour vous dire que j'ai pas besoin des gains de parrainage pour me faire de l'argent sur Internet. Du risque à mes risques et périls. Voilà. Excusez la tautologie. Donc, voilà, CashForex Group, une autre plateforme qui fait dans le trading du Forex. Avec cette plateforme, en fait, 70% de votre capital, c'est pour le trading, c'est-à-dire pour votre investissement. 30% c'est pour la formation en Forex qui vous est délivrée dans le volet académie. Cet onglet... Quand on fait le partage, l'écran est assez particulier, assez privé, donc ça va même pas s'ouvrir. Ça s'ouvre uniquement quand l'application sait que vous n'avez pas un capteur qui euh, enregistre le back-office pour des mesures de sécurité. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et la particularité qui a été ajoutée depuis l'année passée, c'est le copy trading. Voilà, ça signifie quoi La plateforme qui crée de vos capitaux avec les traders professionnels, vous pouvez maintenant... Bénéficier des signaux des grands traders. Mais pour participer ici, le minimum d'investissement, c'est 5000 dollars pour pouvoir avoir accès au copy trading. Donc en même temps, on peut pouvoir en même temps vous trader vous-même en copiant les trades, les, les, les signaux des spécialistes. Voilà, c'est ce, ce qui est assez intéressant avec cette université de trading. Voilà, on passe au numéro 3 qui a fait son buzz. Voici Cash, euh, comment ça s'appelle Pétrompe, que vous connaissez déjà. J'ai entendu qu'ils avaient scamé. Je suis surprise même de voir que mon compte s'ouvre encore avec le gros manteau qu'il y a ici. Oh, ça a scamé. Vous savez, hein, une entreprise qu'on peut tromper, qui a subsisté à la chute, du, chute libre du Bitcoin, qui est parti de 68 000 dollars à 30 000 dollars en un temps de mouvement, et qui est toujours debout et qui cherche des solutions pour nous, quitte à ce que vous continuez à insulter, les gens sont devenus assez minables quand on fait des retraites en pétrole, mais n'empêche que eux-là... Il continue quand même à payer. Chaque jour, je vois mes gains. Il paraît que je ne vis que des gains de parrainage. Moi, j'investis toujours gros. Le reste vient seul. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une plateforme qui a fait son buzz depuis 2020. Pour ceux qui la découvrent maintenant, là, c'est trompé Voilà. Pour l'instant, je recommande aux gens de l'observer. Pourquoi Parce que les paiements les méthodes de paiement et de retrait sont devenues assez compliquées, ce qui permet à ceux qui sont assez profonds de ne pas comprendre et ça devient compliqué. Et les gains ne sont pas pareils. Bien que actuellement là, ils ont réactivé les, les, les retraits directs par Bitcoin à des conditions assez spéciales. Soit, euh, il, faut, à, il, faut, il faut faire le 100% de votre capital. Donc, c'est-à-dire, dès que vous êtes à zéro là, si vous êtes à 100, donc vous faites 100% de vos capitales, vos gains, vos retraits en Bitcoin se ce, ce réactif. C'est-à-dire, vous pouvez normalement faire les retraits en Bitcoin le de Metamask. Donc ça, c'est PetronPay. Voilà, vous pouvez voir que j'ai gagné assez d'argent avec PetronPay. Donc moi, je suis très reconnaissante envers cette plateforme. Moi, je continue à prier même pour le promoteur qu'il qu est la force de tenir pour nous réouvrir nos retraits et qu'on continue à devenir riche avec PetronPay. Et le pétrole qui coulera flot des pétro-dollars. Voilà, donc c'était PetronPay. Ceux qui, qui aiment m'insulter là, vous pouvez nous insulter, nous on avance. Maintenant, une autre plateforme et je vous présente les plateformes par ordre, euh, avec l'ordre à laquelle je les ai intégrées, hein. c'est pas toutes les plateformes où je suis, mais ce sont les plateformes qui fonctionnent encore et qui m'ont fait gagner beaucoup d'argent. Alors, il y a aussi cette plateforme Money Be Money, voilà, il y a Money Be Money qui ne cesse qui m'a impressionné particulièrement avec les innovations que le président est en train de faire dessus, c'est-à-dire euh, travailler sur le fait que un peu comme mal où les souscripteurs pourront faire les retraits via des cartes Visa, ils ont signé un partenariat avec une banque, Bipass Bank, où euh, actuellement c'est encore possible uniquement pour ceux du Brésil, quand tu crées un compte dans cette banque, là, tu as la possibilité de faire tes retraits directement via ton compte bancaire. Donc, ils sont en train de travailler pour que nous, nous ayons des cartes qui nous permettront, nous qui ne sommes pas dans les pays, de pouvoir faire des retraits. Vous commandez votre carte, vous la recevez et vous faites des retraits. En attendant, les retraits se font via Bitcoin et via leur propre crypto-monnaie CoinBee. Vous faites juste le retrait avec CoinBee et vous convertissez vos CoinBee en Bitcoin. Et puis, c'est tout. Voilà, actuellement, comme ils sont en travaux avec Covid aussi, qui a trop sévi là-bas, les choses vont un peu doucement mais ça tourne encore. Comme vous pouvez le voir, j'ai investi mes 3000 dollars. Alors, les gains de parrainage, ils sont à 157 dollars. Donc je fais, il faut que ceux là qui pensent qu'on ne vit que des gains de parrainage, observent très bien. Ouvrez grand les yeux. Donc pour comparer mes gains de parrainage profit indiqué ça, c'est les gains de parrainage et gains de binaire. Voilà. Donc, vous voyez que mes gains de parrainage ne sont que de 157 dollars. Mon profit au total est de 1881 dollars. J'ai actuellement dans mon compte et je peux faire le retrait de 1043 dollars. Et vous pouvez voir ici que je suis sur un plan actif de 3000 dollars. Voilà. Mais bon, comme j'aime les gains de parrainage pour pouvoir investir et devenir riche, allons seulement. Voilà. Donc, ça c'était Money Bimoney. Money. Le minimum d'investissement ici est de 50 dollars. Donc, pour toutes ces plateformes, ne vous inquiétez pas, hein. pour ceux qui sont intéressés, vous trouverez bien sûr les liens d'inscription en description de ma vidéo, comme d'hab. Voilà, et pour, et c'est uniquement pour, je précise maintenant, c'est uniquement pour les vrais entrepreneurs. C'est mieux comme ça. Les pleurnichards là, s'il vous plaît, ne nous suivez pas. Ok, poursuivons en -y. Vous pouvez voir que c'est bien mon compte. Il a été vérifié par ma carte d'identité. Voilà, donc, ici... J'ai un investissement total de 8200 dollars. En termes liéblima, le dollar c'est à l'achat, c'est 1000 francs. Donc, au bas j'aurais investi ici 8200 000 francs à liéblima. Très récemment. Hein. Mes commissions, excusez-moi, je vais toujours m'attarder dessus. Mes commissions de parrainage, pour ceux qui ont souscrit derrière moi, ce n'est que 240 dollars. Bon, comme <rire> je n'investis qu'avec les gars de parrainage, je ne sais pas par quel miracle 200 dollars me donneront 8000 dollars pour pouvoir investir. C'est bizarre. Mais bon, on avance. Donc, comme vous pouvez voir, c'est Mal. Comme je vous l'ai dit, vous voyez dans mes récentes vidéos, ici, l'IEBLIMAL existe depuis 4 ans déjà, depuis 2017. Voilà, ils ont fait leur preuve. Ils font dans l'agro-industrie, euh, c'est-à-dire euh, ils font dans le trading d'abord, des crypto-monnaies. Ils ont une école de trading. En plus de ça, ils ont, ils font dans l'immobilier, investissement immobilier. Ils font à, à, aussi dans l'élevage et l'agriculture. Actuellement, ils ont une pro, leur propre compagnie aérienne. Ils ont leur propre euh, crypto-monnaie Simcoin. Yemlemal ouvre une, euh, une horizon nouvelle pour nous africains. Parce que vous avez des sites comme LiMarket Market où vous pouvez faire des achats et payer en limo. Vous pouvez vous acheter des vêtements, vous pouvez vous acheter des chaussures, tout ce que vous voulez. Mais faire le shopping en limo c'est possible c'est déjà possible même de payer son cabinet à tradex avec l'IEB lima c'est possible aujourd'hui de faire beaucoup de choses de vous réserver des de, de, de, de, de vous faire de vous amuser le week-end dans certains snacks à douala en payant en limo vous pouvez maintenant payer le terrain à tribu en payant en limo vous savez il faut nous suivre pour comprendre d'accord avec l'IEB Lima la pauvreté c'est fini voilà donc j'en passe voilà pour ceux qui sont intéressés le lien sera toujours en description de ma vidéo et passons à une plateforme que je n'ai jamais présentée sur ma chaîne YouTube. Mais les présentations arrivent. Comme moi, j'aime toujours scruter tout avant de venir expliquer là. Après, on va m'insulter alors qu'il ne dort pas la nuit parce qu'il essaie de comprendre tout ça. Là, la plateforme là même. Quand on utilise tout ça, ce n'est pas évident. Hein? Donc, il faut scruter, comprendre. Pour être sûr que quand on pourrait, moi, on va me poser une question. Je serai à mesure de vous répondre. Moi, ça me fait plaisir d'étudier pour les autres. Hein? Mais vous-même aussi, faites vos propres recherches. Mes parents ne sont pas des paroles d'évangile. Parce que je suis aussi un être humain, je peux me tromper. Prenez toujours la peine d'aller faire vos propres recherches et de vous faire votre propre opinion. On ne suit pas les gens comme les moutons. Comme vous pouvez le voir ici, ça, c'est la plateforme Omega Pro. Omega <rire> je m'excuse. Donc, ça, c'est la plateforme Omega Pro. Voilà. La plateforme Omega Pro qui fait dans le trading du forex et le trading des crypto-monnaies. Ici, les gains vont de 0,33% par jour à 0,45% par jour. Ça même pas 1%. Ça fait ça même pas 0,5%. Ça, c'est le vrai trading ici. Cette plateforme existe depuis 2018. Moi, j'y ai adhéré depuis quelques temps. J'ai investi avec un pack de. Ça fait moins d'un mois que je suis. Je suis. J'ai adhéré avec un pack de 1000$, comme vous pouvez le voir, la current package, c'est 1000$, light license. Et on verse apparemment les gains, je vais dire, je ne sais pas quand on verse les gains, mais c'est comme si on ne verse ça pas à moi. Comme on m'est fait encore de l'étudier, comme vous pouvez voir, mais j'ai à Camach, mon pack. Je en n'ai encore invité personne, mais vous pouvez me rejoindre si vous voulez. Mais moi, j'investis toujours, comme on dit que j'attends tous les gains de parrainage là. Ah, vraiment, honte à vous. J'espère que vous aurez bien honte, vous allez lire -les sur le calendrier. Vous qui pensez là qu'on investit avec vos gains de parrainage. Donc euh, voilà, comme vous pouvez le voir, là, c'est une très belle plateforme aussi. Elle existe depuis 2018. Je connais les gens qui m'ont quitté dedans. Mais comme parfois, je suis tellement dans beaucoup de plateformes que j'oublie mes souvent, que je dans les bonnes plateformes, j'oublie de partager. Mais comme je ne suis pas cher en opportunité, vous pouvez y commencer à scruter aussi, faire vos propres recherches. Voilà. En, en attendant, vous pouvez aussi déjà vous inscrire, mais c'est assez intéressant comme plateforme. Et maintenant, mon ponzi, comme les gens l'appellent, a oui, nous, on aime les plateformes aussi que il y a le long terme, il y a le court terme. Les gens qui aiment les investissements à court terme mais qui payent un peu vite là, avec un gain raisonnable, déjà 1% par jour, 1,7% par jour. La nouvelle plateforme que moi je suis actuellement, c'est Goldbooker. Voilà, comme je vous le dis, ce sont les plateformes assez risquées. Quand je dis assez risquées, c'est parce que on n'est pas sur des informations qui nous sont transmises, mais on se fie à ce qu'on nous a dit en émettant des réserves. Et comme je dis toujours, moi, je ne fais pas confiance à une plateforme à 100%. Il n'y a pas d'activité sans risque. Investissez toujours ce que vous êtes capable de perdre. Si tu ne peux pas perdre 1000 dollars, n'investis pas 1000 dollars. Investis ce que tu peux accepter de perdre. Mais la particularité de cette plateforme, c'est qu'elle permet le pied-to-pied. -pied. Vous pouvez directement investir pour un de vos fioles. Il pas besoin de. Il n'a plus besoin de recharger les bitcoins, subir les frais et tout ce qui va avec. Vous pouvez directement créditer ou alors investir directement pour lui depuis votre compte. Donc, ça, c'est ce qui est assez intéressant euh, sur cette plateforme-ci, ce pierre-to-pierre-là. Très, très intéressant. Pour parler de ces maladies, les amis. Vous trouverez les liens d'inscription en description de ma vidéo. Je suis toujours ravi de partager avec vous les opportunités qui peuvent vous changer vos vies comme beaucoup, et c'est pourquoi moi je n'insulterai jamais Pétrompé, même s'il vient à fermer, ou toutes les autres plateformes où j'ai vu des gens euh, partir de rien à millionnaire. Donc, soyez reconnaissants, ayez des cœurs, c'est comme ça que vous serez élevé, c'est comme ça que vous aurez des opportunités, qui même même si ça devait fermer, parfois le Seigneur permet en sorte que ça reste là, tant que ça ne vous a pas rendu riche, ça ne ferme pas. Ayez la foi qui déplace cette montagne, les amis, voilà. Voilà. Donc euh, j'espère que la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser les commentaires, n'hésitez pas à, à me contacter Inbox, même si je ne réponds pas très vite, mais vous pouvez comprendre, il y a trop de gens qui ont aussi besoin des conseils, ce n'est pas évident de répondre à tout le monde en instantané, et j'ai ma propre activité qui est la vente, et l'échange des crypto-monnaies, voilà, donc euh, voilà, je pense que j'ai terminé pour mon top des tops, j'ai encore d'autres plateformes que je fais, mais bon, je ne vais pas tout présenter, voilà ce qui est ce qui me rapporte au gros pour l'instant. Donc, j'espère que vous allez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. De cliquer sur la cloche de notification. Pour ne pas manquer mes futures vidéos. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.